Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de ProGeek. alors pour aujourd'hui on va parler de Nox l'application ou le programme qui est sur l'ordinateur qui nous permet de pouvoir utiliser des jeux euh, d'Android euh, voilà, sans être sur notre téléphone j'ai eu plusieurs questions concernant le programme Nox hein. voilà. et euh, je dirais que c'est le moment de mettre une vidéo qui permet de regrouper tous les problèmes que vous avez rencontrés Déjà bien sûr ceux qui ont utilisé euh, le jeu Pokémon Go avec euh, le programme nox en question je dirais que ils ont eu euh, plusieurs problèmes. Genre le problème de crash euh, de, du programme voilà ainsi euh, de d'une de, mauvaise on va dire possibilité ou d'une euh, impossibilité euh, tout court d'utiliser euh, le déplacement des fichiers depuis l'ordinateur sur le programme donc c'est sur ce point qu'on va en fait vérifier aujourd'hui alors pour commencer déjà euh, concernant le programme lui-même euh, donc pour pouvoir l'installer euh, c'est tout à fait simple alors voilà donc je laisse cette partie en dernier lieu pour l'installer il faut bien sûr aller sur le site du, euh, de, du programme Nox euh, direct, il vous permet de télécharger soit la version simple telle que j'ai téléchargeais personnellement, ou sinon en appuyant sur euh, Pokémon, Pokémon Go, et là vous pouvez télécharger le programme avec l'application euh, Pokémon Go directement installée sur euh, le programme lui-même. Bien évidemment, euh, c'est la manière la plus simple, mais euh, c'est en fait. Euh, voilà, entre le, le programme tout court et le programme euh, avec Pokémon GO, vous avez 100 mégas supplémentaires à télécharger. Donc euh, personnellement, je préfère autant le télécharger euh, tout court et installer l'application qui fait que euh, dans les 60 euh, mégaoctets, euh, voilà, directement. Donc du moment que vous le téléchargez et que vous l'installez, l'installation, ça je pense que tout le monde sait le faire, hein. Installer, lancer l'exécutable la, la, la, la, Et euh, bien évidemment suivre euh, les étapes Suivant, suivant, suivant jusqu'à la fin Et du moment que c'est installé, c'est bon, on peut l'ouvrir Voilà, donc dès qu'on ouvre Alors je réduis le navigateur Dès qu'on ouvre le programme en question euh, Je dirais que vous n'avez pas ce genre de choses Vous avez juste euh, voilà le Play Store Les paramètres, contact, ainsi de suite Donc Déjà vous pouvez optimiser les paramètres de Nox en partant sur la partie engrenage qui est tout en à droite. Voilà. Bien sûr, euh, il faut également mettre le route sur démarrer afin qu'il soit routé, afin de pouvoir ajouter euh, des applications qui ne sont acceptées que si euh, le, le système euh, voilà, virtuel de Nox est routé. Euh, comme pour un euh, téléphone portable, s'il n'est pas routé, on ne peut pas lancer des applications qui sont faites pour que euh, ça soit utilisé seulement en étant routé, alors ça c'est une chose faite, bien sûr euh, tout cela il faut redémarrer à chaque fois que vous faites euh, une modification, il faut aller sur configuration avancée, et c'est là que vous pouvez en fait euh, modifier les performances de votre application genre euh, soit faible, euh, voilà, moyen, élevé donc par défaut il sélectionne la mémoire et euh, le cpu le processeur sinon si vous faites personnaliser vous avez tout simplement la possibilité d'écrire ce que vous voulez par exemple moi j'ai mis euh, que 512 afin de pouvoir euh, un peu euh, voilà, utiliser les autres applications telles que je suis en train d'enregistrer actuellement également la partie euh, en dessous, euh, soit vous mettez portable, personnalisé ou tablette donc euh, ça reste un choix que vous pouvez faire et par défaut vous avez l'option du, euh, du mode rendu euh, OpenGL donc soit vous mettez DirectX ou OpenGL euh, voilà moi j'ai laissé donc sur OpenGL voilà donc déjà la première chose que vous pouvez euh, ou sur laquelle vous pouvez jouer euh, un peu au niveau de l'utilisation de nox afin de mieux l'équilibrer selon votre configuration ça chose de fait, du moment que vous le faites bien sûr il faut sauvegarder et redémarrer le programme pour qu'il puisse prendre en considération les paramètres que vous avez modifiés alors pour ceux qui ont eu des crashs donc euh, il y a bien sûr deux solutions la première euh, donc voilà, vous avez, je pense, remarqué, c'est sur le BIOS. Donc j'ai ressorti une image afin que vous puissiez bien sûr euh, la voir. Euh, si vous ne savez pas comment entrer sur le BIOS, il suffit de chercher sur Google. Donc je pense que c'est pas quelque chose qui est difficile. Mais selon les cartes mères que vous avez ou selon les ordinateurs portables que vous avez, euh, chacun on va dire a sa propre manière de pouvoir euh, pour pouvoir accéder à la partie BIOS de son ordinateur bien sûr du moment que vous y accédez il faut aller dans cette partie, il faut chercher cette partie et il faut activer, euh, activer virtualisation technologie donc ça c'est quelque chose qui est important à bien sûr mettre en activé et non en euh, désactivé du moment que vous l'aurez fait, si euh, toujours vous avez un problème, je laisserai bien sûr euh, le lien de l'explication euh, au niveau de la description, euh, il y a en fait un correctif que j'ai trouvé et qui permet de, je dirais, régler ce genre de problème de crash, qu'il faut tout simplement ouvrir et pouvoir sélectionner tout cela et l'extraire dans le nox si vous ne souhaitez pas ou vous ne savez pas où vous l'avez installé je dirais il suffit tout simplement de faire un clic droit dessus descendre dans la partie ouvrir l'emplacement du fichier et vous collez parmi tout cela ce qui est en fait euh, compressé euh, dans le fichier en question donc je pense qu'on a fait le tour en, au niveau du point euh du point on va dire de l'utilisation de Nox euh, côté on va dire euh, utilisation performance il y a également la partie comment copier un fichier au niveau de Nox tout simplement par exemple là je vais faire un petit test voilà j'ai le dossier APK avec les fichiers que j'ai déjà euh, auparavant lancé sur la première vidéo il suffit en fait de prendre le l'application en question euh, par exemple, on va faire, euh, je sais pas, on va prendre Pokémon Go. On va le glisser, tout simplement. On va réduire ce dernier. Voilà. Donc, du moment que le, qu le glisse, en fait, une fenêtre apparaît Partage Fichier ou Partager Fichier. Donc, ça vous met, on va dire, en mode allumé. Euh, voilà. En fait, euh, le, comme quoi, en fait, la PK a été bien mis en place. Donc, du moment que c'est fait, soit vous faites ouvrir le fichier pour l'installer, soit sinon, vous pouvez aller sur explorateur de fichiers. J'espère que ma mémoire ne va pas me tromper. Il faut aller sur MNT, puis sur Shared. Vous m'excusez pour l'anglais. Et là, vous avez les trois partie qui était sur le partage donc application images et autres donc si on va sur application et on voit bien que euh, on a mis le pokémon go il suffit tout simplement de le sélectionner euh, si on veut le déplacer ailleurs euh, alors donc d'aller sur les pointillés ici faire couper ou copier euh, voilà donc tout simplement ce que vous souhaitez et le déplacer ailleurs tout simplement donc ce point je pense que et j'espère que vous avez bien compris comment euh, voilà le faire vous pouvez revoir cette partie une nouvelle fois en revenant en arrière donc c'est tout à fait simple c'est pas compliqué et euh, voilà par exemple si on a copié euh, l'application bah, par exemple je veux la mettre euh, je ne sais pas, sur Lucky Patcher. Bien, Je vais aller ici, dans la partie Loop Recherche, et je vais écrire Lucky Patcher. On va attendre un petit peu. Voilà. Donc, on peut aller sur Lucky Patcher, et on peut déposer le fichier qu'on veut, là où on veut, tout simplement. Donc, ce point également, je pense que ça a été euh, résolu vous voilà. m'excusez comme j'ai mis 512 MO, ça prend un petit peu de temps pour euh, voilà s'ouvrir mais également en fait une chose importante si vraiment pour ceux qui ont eu des crashs ont toujours un problème au niveau de, de l'application il faut la désinstaller complètement et l'installer est euh, de préférence sur un autre emplacement que celui où elle était installée et de façon de pouvoir la désinstaller intégralement euh, le programme Windows ne va pas le faire donc euh, également j'ai déjà en fait mentionné euh, ou j'ai présenté une vidéo avec l'application Eobit Installer donc sur laquelle vous pouvez installer ou désinstaller tous les programmes et ça vous installe, désinstalle le programme comme Windows mais par la suite ça vous demande est-ce que vous souhaitez chercher euh, voilà les parties restantes du programme afin de pouvoir le supprimer intégralement donc euh, n'hésitez pas de d'installer de, en fait iOBIT un installeur c'est vraiment quelque chose de très très bien et d'ailleurs je l'utilise au jour d'aujourd'hui vous voyez bien qu'il est euh, sur mon bureau en tant que raccourci donc euh, du moment que vous l'aurez fait vous pouvez réinstaller relancer l'installation de Nox directement afin de pouvoir euh, voilà mieux utiliser l'appli le programme je dirais en question Petit dernier point, on a déjà parlé en fait euh, de Nox pour le jeu Pokémon GO, on va y aller dessus tout simplement, et mis à part la partie bien sûr qu'on peut utiliser avec euh, Lucky Patcher, euh, je pense que tout le monde sait déjà que vous pouvez le faire également grâce à au mode intégré euh, du GPS de euh, Nox en question. Et on va le voir ensemble en dernier lieu. C'est la dernière chose qu'on va vérifier. Alors, on attend juste un petit peu. Une chose me revient également concernant le fait que vous n'arrivez pas à accéder au jeu euh, sur Nox. Hein. Des fois, voilà, ça bloque. Donc, il suffit en fait de commencer à appuyer sur la touche arrière. Ça va pas revenir en fait euh, sur le menu, mais ça permet en fait de tout simplement de pouvoir euh, d'une certaine manière actualiser le jeu, donc vous voyez c'était un petit peu bloqué et ça a commencé à s'ouvrir voilà, donc dès que c'est ouvert donc euh, vous avez en fait le joystick hein, qui vous permet de pouvoir se déplacer voilà, alors là il se déplace un petit peu, un petit, euh, voilà donc sans aucun problème alors voilà donc on peut se déplacer ainsi c'est un petit peu lent c'est comme si vous marchez réellement d'accord donc euh, voilà c'est pas compliqué on va aller sur ce pokestop stop et on voit bien que ça marche alors également vous pouvez bien évidemment pouvoir se déplacer en étant via le petit GPS qui est sur la droite, localisation virtuelle, que vous pouvez mettre de côté, donc si vous mettez le jeu un peu plus à droite, voilà, de façon d'avoir le tout sur l'écran, voilà. Donc on va essayer un petit peu d'agrandir, voilà, donc euh, si on appuie ici, et on appuie sur OK, donc vous remarquez qu'il s'est bien déplacé. Donc, bien sûr c'est une manière parmi tant d'autres, hein. donc il n'y a pas une seule solution, il y a toujours plusieurs, j'espère que j'ai été assez clair au niveau de l'explication, j'espère que euh, ça va vous être utile, et euh, voilà, je pense que j'ai parlé en globalité des problèmes que vous rencontrez, n'hésitez surtout pas à toujours poser des questions, je réponds immédiatement dès que, voilà, je suis, euh, bien sûr, je suis debout, je suis réveillé, mais si je dors, euh, bien évidemment, euh, vous n'aurez pas de réponse après un certain temps, mais euh, je pense que ceux qui m'ont posé des questions ont bien remarqué que je réponds immédiatement, sans faute. J'espère que tout cela va vous être utile, euh, n'hésitez surtout pas de poser toujours des questions, n'hésitez surtout pas de vous abonner si ça vous plaît, et euh, voilà donc si vous avez des idées, si vous avez des commentaires voilà concernant ce que ce que je mets ou ce que je fais n'hésitez surtout pas euh, voilà de pouvoir euh, les mentionner euh, je prends le tout avec un, une grande joie et un grand plaisir euh, afin de pouvoir euh, mieux euh, améliorer la chaîne et améliorer les vidéos en question de façon que vous puissiez bien sûr euh, bien regarder tout cela. Sur ce, je pense qu'il me reste que de vous souhaiter une excellente soirée. Peut-être que je mettrai une autre vidéo concernant Pokémon Go, mais n'hésitez surtout pas de nous suivre afin d'avoir l'actualité en direct.